interstices soit un groupe de personnes venues là, sans doute pas par hasard, qui se demandent qu'est-ce qui va se passer, et la recherche inlassable du son, comment ça sonne, comment ça résonne et sonne, comment ça résonne dans sonne. Je ne suis pas celui qu'on attend. Je ne suis pas celle ni celui qu'on attend. Je ne sommes pas celui, celle et ceux qu'on attend. Issel ne sommes pas tous attendus. Je ne sais sommes. Je ne fume, serions ceux, celles, celui qui attendu ne pas. Étant donné, primo, les modèles manquants. Deuxio, la preuve que rien n'est jamais donné. Nous ne suis pas sommé de répondre ce qu'on attend d'il ou d'eux, avec ou sans papier. Certaines phrases ont des trous et peuvent servir de lunettes. Note que je ne m'attends pas non plus. Note... Aïe... Désamorce, dénouer les attentes, la normativité, comment être un bon papa, je tue un bon amant, nous, vous, un bon élève, il, eux, un bon fils, on, soit, un bon vivant, leur, leur, un brave homme, il, est un bon citoyen. Je ne suis pas celui qu'on attend, est en voie de traduction. C'est bon, on a dissipé le, le trac, on peut jouer « Je ne suis pas celui qu'on attend », affirmes-tu dans une langue que tu es le seul, la seule à parler et à entendre. Tentative de naissance au beau milieu de la reconnaissance. Slalom entre les normes, tout dans les images. Au bout de la piste, tombe dans le panneau. Comment être un bon papa Comment être un bon amant Comment être un bon élève, un bon fils, un bon vivant Comment être un brave homme Comment être un bon consommateur Comment être un bonbon Ou bien, comment devenir bonasse. Bonas, un projet d'investissement total à court terme. Chirurgie plastique du verbe réussir. La cosmétique des jours n'est pas notre affaire. Note bien que tu ne t'attends pas non plus. Note... Balbutions-nous. Étant donné, primo, les modèles manquants, de Zio, la preuve que rien n'est jamais donné. « Tu as besoin de miroirs flatteurs, disent-ils, au coin des rues et dans les couloirs des discours en préfabriqué. » l'algorithme de l'amour de soi tu questionnes sans relâche pour ne pas être englué dans leurs réponses certaines phrases ont des trous et peuvent servir de lunettes certaines phrases tiennent un bébé dans leur bras qui ne veut pas dormir secouer les panneaux je ne suis pas celui qu'on attend cherche traduction dans d'autres performance fluxus, boire goutte à goutte toute l'eau du bain. Extrémité de passage entre le... Oh, Toi-moi en confusion dans le... Grève illimitée des douanes, bouche extrémité ventouse, débouche le dehors coincé dans le dedans, déglutis le poème souffle contre la bouche. de danse, le dedans, hors de lui, mon travail est de rapprocher des mises à distance, affirme-t-il dans sa bio courte 400 caractères maximum pour anthologie et revue, laisse tomber l'émotion de partager un savoir, déboucher les oreilles, extrait du corps, Pleine de gens, pleine de gens, les salles pleines de gens, vidées par leur journée, vidées, quelque chose plutôt que rien, joue de la musique. Nous qui parlons sommes parlés Nous qui pensons sommes pensés Nous qui habitons sommes habités Nous qui nommons sommes nommés Nous qui masquons sommes masqués Nous qui achetons sommes achetés Nous qui détournons sommes détournés Nous qui vidons sommes vidés qui classons, sommes classés La colle, le collage, la collection, la colle, colle sociale, la colle sociale, le, le peuple, les corps, la, la colle forte cherche, fait fond défaut fonde, elle, elle, elle fait défaut coule le long des corps cherche défaut L'a, maintenir, maintenant, courante, main, main, serait d'une façon, mais main, main, dans les poches tenues, main, à l'égard, pendant que regard fuse, se fuit, désir se fuit, intense, des visages, pieds. Des visages pas, de tête, des vies, passe, pas, passe, et des peuples, pieds, tête, passe, des figures, des pieds à la tête, fait, sans rien vouloir faire. Veuillez insérer votre titre de transport dans notre sexe, s'il vous plaît. Veuillez oblitérer encore une fois s'il vous plaît. Veuillez vouloir s'il vous plaît. Animaux de compagnie et frustration tenues en laisse, s'il vous plaît. Veuillez patienter, s'il vous plaît, nos contrôleurs vérifient l'état de votre moi-jeu. Veuillez patienter, s'il vous plaît, contrôle en cours. remercions pour votre confiance et vous souhaitons un bon voyage s'il vous plaît Des hommes tranquilles reconduisent aux frontières la tranquillité des jours. Des journaux gratuits tranquillisent les hommes tranquilles qui les lisent. La gratuité fait tranquillement sa publicité dans les morceaux de cerveau disponibles. La publicité est l'actualité la plus urgente. La publicité est un scoop. La publicité est un résultat sportif. La publicité fait corps avec l'espace public. La publicité nous prend dans ses bras, donne l'affection. La publicité protège, sauve ma vie, donne le goût et le sens, simplifie, rend lisible. Je veux être affiché dans les couloirs de tous les métros du monde. Je veux être publié, devenir public, être l'argent public de la publicité. Je veux être placé au bon endroit, au bon moment, entre les meilleures pages. Je suis une image de moi-même qui tourne sur elle-même. Je fais tourner lentement les images qui font l'amour sur elle-même. La fenêtre ouvre jeu, les voitures roulent la ville, les bruits écoutent jeu, les rues marchent nous, le travail à pas rapide, métro attrape jeu, trois lignes jusqu'au bureau, bifurcation nous, des couloirs rangés de marche, affiches quadricom tout au long du parcours, minutes d'attente vide sur les quais. La possibilité d'une pensée, d'une conscience, la possibilité d'une perception. Regard en droite ligne, destination, aval, parcours, une concaténation, des gestes. Les corps, nous, rassemblés, un escalator, un tapis roulant, gagner les secondes, rattraper un phare. Comme un travelling dans un monde à moitié réel. Comme un travelling dans un monde à moitié réel. ce qu'est devenu, nous, cet étrange mot d'instinct animal, un milieu toujours au milieu, quadrillage, millimétrique, que pèse un corps, un désir, une lumière dans la superproduction de chaque jour, retrouvailles, nous, photocopieuse, reproduction des pièces, machine à café, dossier pochette colorées A4, en piles ordonnées, bois, jeu, avec discussion matinale sucré 3 sur 5, par la fenêtre le jour la ville nous étendue à l'horizon les toits la lumière sur les toits le son que fait le mot lumière en soi la continuation sonore des mots de phrases que nous poursuivons en gestes et en souffle toute la journée nos vies grammaticales conjugue nous avec impersonnel il faut accumulation d'urgence et de retard syntaxe du déséquilibre les juxtapositions le lien vient à manquer, fatigue recolle, disparaît jeu, un monde apparaît soudain Derrière la vitre froide, une lumière atténuée, phrasée des jours, à vitesse rapport variable Des hommes, des femmes et des enfants marchent dans la rue Petit bout mal fichu qui ne s'encastre pas. Tu construis l'entièreté d'un monde, un autre monde pour l'accueillir, faire bloc. Jusqu'à ce qu'il devienne proportionnés et conformes. Jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans l'ensemble. Tu fais des enfants. Le temps est une écriture qui inscrit différents déroulements. On machine des phrases. Elles nous énoncent dans tous les sens. Je ne sais pas tout ce que je dis. Expression de la pulsion. Devant la porte entrouverte, un enfant insiste toujours pour savoir... Le réel n'est pas qu'une affaire de convention. Petit trou des serrures, expulsion de la pression. Je ne sais pas tout ce que je vois. Les arbres ne volent pas dans le ciel. Resté sagement au bord de la piscine, j'étudie un manuel de natation. Si tu disparais, le monde commence à t'apparaître pleinement. Agir avec bonheur donne envie de faire la même chose. Immergé dans un texte, il ralentit sa lecture et son rythme cardiaque. Les arbres ne courent pas le cent mètres. Je ne sais pas tout ce que je lis. Beaucoup d'entre nous traduisent des langues qui n'existent pas encore pleinement, mais qu'ils entendent, croient entendre. Un manuel de natation tombe à l'eau. Désécrire mot après mot le minuscule cartel dans lequel sa vie est cadenassée. Les minorités sont toujours majoritaires. Préférer à un espace blanc, vide et disponible. Un arbre ne se pose pas de questions d'orthographe. Je ne sais pas tout ce que je lis. Une phrase, celle-ci parmi tant d'autres, s'écrit à l'intérieur de l'impossibilité d'écrire. Feuilles flottent à la surface. Comment faire aussi de ce qui nous aspire vers le bas, une sorte de tremplin Vers quoi J'aime ce qui me divise et me disperse dans des jouissances où je ne me reconnais plus. Couverture gondolée, les caractères flous, L'analyse des situations impossibles doit rester possible. Préserver un espace pour se mettre à côté des gouffres et se voir au bord. On aimerait que les majorités silencieuses le restent. Pourquoi et comment C'est qu'il doit nager à la fois dans l'eau, dans sa tête et à travers des phrases. La main de l'enfant qui dépasse de l'arbre où il s'est caché je la vois comme traduction du vent. Un puzzle dont aucune pièce ne s'emboîte exige de nouvelles règles du jeu. Quand tu rentres de ton travail, la table ressemble à la table, les chaises ressemblent aux chaises, le lit ressemble au lit, le frigo et la gazinière ressemblent au frigo et à la gazinière, le carrelage a du carrelage, le papier peint a du papier peint, qui vous accueille toujours avec son âme chaleureuse parce que le générateur n'est jamais le générateur c'est autre chose que le générateur les murs du générateur sont toutes chose que des murs peut-être des fenêtres des fenêtres ouvertes ou autre chose et puis je euh, voudrais vous dire une chose mais honte. Patrick tu m'autorises acheter des disques faites vivre grâce à la belle parce qu'on a besoin de France la belle même pas pour les disques on a besoin pour la vie et merci à Patrick à Thierry et à tous ceux qui ont cette soirée. Merci. Je crois maintenant qu'il y a une tête exceptionnelle qui va surgir dans quelques minutes. Une tête qui va surgir comme ça et qui va tromper la défense, qui va créer un trouble dans le jeu. Et cette tête, oui, c'est la tête de David Schultz oh là, la tête oh fait toute la défense ça...